bonjour en ce lendemain de la fête des mères en belgique j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur comment nos rôles s'entremêlent je suis maman en plus d'être constellatrice de projets et euh, hier j'ai été challengée par euh, une difficulté relationnelle que ma fille euh, est en train de vivre et sur ma posture euh, comment répondre comment accueillir euh, tout en ayant euh, per une perception que évidemment ça venait euh, euh, aussi euh, toucher euh, mes propres blessures d'enfance euh, et donc du coup comment être euh, à la fois dans l'accueil de elle de ce qu'elle vivait euh, de comment elle souhaitait y répondre et pas comment moi je voudrais bien qu'elle y réponde ou comment moi depuis mon rôle d'adulte euh, euh, j'aurais peut-être envie de, de prendre la main euh, et en tant que maman la protéger et euh, intervenir et donc ben non euh, c'est vraiment à elle de faire ses choix et à, à moi d'avoir pleinement confiance dans ses ressources et puis à pouvoir l'accompagner dans quels sont ses besoins euh, et, et je trouve que c'est intéressant parce que ça vient alimenter aussi ma propre posture dans l'accompagnement, sortir de ce triangle infernal bourreau, victime, sauveur, sauveuse, salvatrice, <rire> et, euh, et, euh, et, et vraiment aller accueillir euh, euh, à la fois ses forces, sa puissance, et puis sa vulnérabilité, et puis ses questionnements. Euh, je trouve que c'est... C'est un beau cadeau de fête des mères que ma fille m'a fait hier. Je suis Nancy Darding, je suis consultatrice de projet. Et je, je vous invite à, à liker, à commenter, à faire suivre, à vous abonner euh, pour que cette chaîne puisse euh, se déployer. À bientôt